Kevin, t'as salé le poulet Ah non, j'ai complètement oublié. Ah moi aussi, je l'ai pas fait. Euh, bah, c'est pas grave, c'est barquetté, donc euh, on reprend pas, on laisse comme ça, ça partira comme ça, c'est pas grave. D'accord.